Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Il était une toile pour parler des liens qui existent entre le sport et l'histoire de l'art. À travers 4 œuvres et techniques phares, nous verrons comment les pratiques sportives et les athlètes sont représentées dans l'art via différents médiums, en peinture, en sculpture ou encore en photographie. Le discobol ou littéralement le lanceur de disques est l'une des plus célèbres statues de l'antiquité, dont il ne reste aujourd'hui que des copies. Généralement attribuée à Miron, sculpteur athénien vivant en moins 500 avant notre ère, elle représente un athlète grec nu en train de lancer un disque. Ce sport était pratiqué dès les Jeux Olympiques antiques avec des palais en cuir, en bronze ou en pierre pesant de 1 à 4 kg. Miron est réputé pour être un sculpteur du mouvement. Il choisit donc de capturer le bref moment où le sportif tend le bras au point de relâchement, juste après le début du mouvement et immédiatement avant le lancer. Ce moment est si bref que les athlètes contemporains s'interrogent encore pour savoir s'il existe vraiment. Le mouvement se déploie sur le côté. Le buste et la tête du sportif sont tournés vers le spectateur, tandis que les jambes et les fesses sont de profil. Seule la jambe droite porte le poids de l'ensemble, donnant l'impression d'un corps en équilibre. Sa musculature témoigne d'une excellente connaissance de l'anatomie. Le bord des pectoraux est net, les muscles sont faits de formes géométriques lissées qui se répondent. Le personnage, alors qu'en plein effort, est impassible. Le regard serein et sans expression. Ses paupières sont lourdes, le nez droit, la bouche charnue et légèrement entrouverte, la mâchoire épaisse et le menton fort. Son visage est idéalisé, tel un dieu grec, pour que son image gagne un aspect intemporel. Miron était habité par un tel désir de perfection qu'il a radicalement gommé l'expression de la tension dans chacun des muscles, rendant l'effort du sportif presque imperceptible. La pose du lanceur de disque semble peu vraisemblable à nos yeux pour un lancer efficace. Mais il semblerait qu'en Grèce antique, le style du lanceur comptait autant que la distance parcourue par le disque. C'est d'ailleurs cette pose qui confère à la statue sa remarquable vivacité, laïsant au rang de chef dœuvre A partir des années 1870, la technique de la photographie permet à nombre d'artistes et de scientifiques de développer leurs pratiques. C'est le cas du français Étienne Jules Marais et dans son sillage des Américains Edward Mulbridge et Harold Edgarton qui se servent d'instantanés photographiques pour décomposer le mouvement des êtres vivants. En dissociant et en analysant les poses successives de leurs modèles, les photographes peuvent ainsi capturer les différentes phases d'une activité sportive ou des gestes de la vie courante. C'est le principe de la chronophotographie. C'est en 1882 que le physiologiste Marais développe un fusil photographique portable qui lui permet de suivre de très près des sujets expérimentaux comme les athlètes et gymnastes de l'école normale de gymnastique de Joinville-le-Pont. On peut en l'occurrence citer plusieurs études. Un athlète sautant à la perche, un golfeur en pleine séance de tir, un tennisman amorçant son revers ou un cavalier franchissant un obstacle avec sa monture. Les résultats sont des clichés sur fond noir, d'où les corps se détachent, dévoilant le travail des muscles des sportifs pendant l'effort et la tension dégagée pendant leur impulsion. C'est notamment le cas dans « Motion Study of an Athlete Running » d'Edward Muybridge, photographié en 1887. Ces photographies permettent l'étude de la force, de la vitesse, de l'adresse et de la souplesse des athlètes à une époque où le culte de l'énergie et de la performance sportive prend son essor. Elles établissent un pont entre utilité scientifique et valeur esthétique et offrent une vue totalement inhabituelle sur des gestes d'ordinaire imperceptibles par l'œil humain. Il faut de plus souligner l'intérêt des travaux révolutionnaires d'Étienne Jules Marais qui ont des applications immédiates, dans le cinéma par exemple, puis qui ont influencé des artistes d'horizons différents. L'impressionniste Degas et ses danseuses, ou encore le cubiste Duchamp et son nu descendant l'escalier. L'artiste futuriste italien Umberto Boccioni produit en 1913 « Dynamisme d'un cycliste ». Une peinture qui reflète les préoccupations de l'époque pour la technologie, les nouveaux moyens de transport et la vitesse de la vie moderne. Cette œuvre fait partie d'une série consacrée à l'étude du dynamisme de différentes activités humaines. Le futurisme est un mouvement artistique italien apparu au XXe siècle. Il vise à libérer le pays de son passé artistique très classique. Bien qu'inventé au début du XIXe siècle, l'usage de la bicyclette ne s'est répandu que dans les années 1890. Même en 1913, la bicyclette et les vitesses élevées qu'elle permet d'atteindre représentent encore pour les futuristes une des formes modernes de transport qu'ils idéalisent. Les dessins préparatoires de Boccioni pour cette peinture montrent un coureur cycliste tête basse, l'arrière surélevé. Son mouvement est indiqué par des lignes de force, comme des traces qui s'étendent et simulent la sensation de vitesse. Les futuristes tentent de rompre ainsi avec des représentations plus traditionnelles et figées résultant d'un instant T, un moment particulier du temps et du mouvement. Au premier abord, l'œuvre finale paraît abstraite. La forme d'un homme et de son vélo émergent au milieu de lignes diagonales marquées et la répétition de formes triangulaires. La forme noire qui constitue la tête du cycliste concentre toute l'énergie déployée dans le reste du tableau. Le corps du sportif et le paysage montagneux environnant, simplifié et signifié par une bande de vert et une courbe rose en haut du tableau, forment un chevron, orienté vers la gauche, comme une flèche qui entraîne avec lui le regard du spectateur. Parmi les autres œuvres de Boccioni traitant du dynamisme, on trouve aussi « Dynamisme d'un footballeur »,« Dynamisme de la tête d'un homme » ou encore « L'homme en mouvement, tous de 1913 ». En 1952, le peintre Nicolas De Stel assiste à un match de football au Parc des Princes et décide de consacrer à ce sport une série de toiles. Le 26 mars 1952, se joue un match amical entre l'équipe de France et la Suède, dans un contexte un peu particulier. Il se joue pour la première fois en nocturne sous les projecteurs. Le peintre, présent avec son épouse, en sort ébloui et transformé. Habité par les couleurs, il décide de porter immédiatement ce qu'il a vu sur la toile. C'est le début d'une série d'une vingtaine de toiles à l'huile qu'il intitulera « Les grands footballeurs ». De Stel souhaite transmettre l'atmosphère survoltée et festive de ce sport, sujet qu'il traite avec de très vives couleurs. L'œuvre la plus remarquable est sans doute le Parc des Princes, aux dimensions impressionnantes de 2 mètres par 3,50 m. Elle fera l'objet de vives critiques tant par le sujet choisi que par la technique utilisée qui éloigne Stel des sphères de l'art abstrait. Le sujet principal des tableaux de cette série est une vue rapprochée et très colorée des joueurs en groupe, ou légèrement isolé, représenté par des carreaux de couleur. A l'aide d'une truelle, sans dégrader et en aplat, il étale sur la toile d'un geste vif mais réfléchi, tout comme les jeux de jambes des footballeurs, la peinture pure et épaisse. Il s'attache à l'essentiel, d'écrire les déplacements rapides des joueurs, ainsi que leur engagement physique par des formes et un rythme saccadé. Avec des empattements larges, des jeux d'obliques, des contrastes puissants, des stries de matière, il retranscrit les marques que le match laisse sur les joueurs. Le peintre décrit ce qu'il ressent dans une lettre adressée à son ami, le poète René Char. « Entre ciel et terre, sur l'herbe rouge ou bleue, une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi, avec toute la présence que cela requiert en toute invraisemblance. » Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, n'hésitez pas à la partager. Nous avons hâte de vous retrouver dès cet été, alors à bientôt à la Microfolie